Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous avons décidé de vous présenter tous les atouts de la Wi-Fi dans les lycées de Guadeloupe et de faire également un détour à Bouillante sur le site de la centrale géothermique. Son objectif est de favoriser le développement industriel de cette filière dans toute la zone Caraïbe et plus seulement dans notre archipel. Afin de partager les expériences des uns et des autres sur ce projet européen Interreg, la région Guadeloupe, chef de file, a invité ses partenaires. Parmi eux, le ministre Kittissien, puisque son pays est en passe de lancer un projet similaire pour réduire les dépenses énergétiques du gouvernement. Chacun, peu importe le statut social, doit avoir accès à l'électricité. Nous devons être en mesure de développer notre pays et d'avoir une croissance durable et cette indépendance de notre pays. Et bien sûr, l'aspect environnement est aussi d'une grande importance pour nous, puisque nous avons aussi des vulnérabilités. Et nous avons décidé que l'énergie renouvelable, c'est la voie à suivre. Le gouvernement de Kitts Nevis vient de s'engager avec TerraNov, une société guadeloupéenne. Pour l'accompagner dans l'installation d'une centrale de production à ressources géothermales qui pourrait bien être une copie de celle de Bouillante. Parce que nous croyons que Bouillante ou la Guadeloupe a une usine qui fonctionne depuis 30 ans déjà, plus. Donc, on peut utiliser leurs meilleures pratiques. A l'inverse, le Costa Rica, depuis plus de 40 ans, est extrêmement impliqué dans les énergies renouvelables. Et il est venu sur place en Guadeloupe pour nous faire part de ses expériences. Le Costa Rica a développé depuis plusieurs années les énergies renouvelables. Et cette année, nous allons utiliser plus de 99% d'énergie renouvelable pour produire notre électricité. La géothermie coûte très cher au départ, hein, puisqu'il y a toute la phase exploratoire qui coûte énormément. Après, vous avez la connaissance et l'assurance que ça se fera. Alors après, c'est beaucoup moins risqué. Il y a beaucoup de euh, possibilités alors d'avoir les financements pour développer le projet. Un des défis majeurs que nous avons en matière de géothermie, c'est que les sites, de manière générale, se trouvent à proximité des parcs nationaux. Alors il y a ce défi d'équilibrer l'impact sur ces zones préservées. Et d'un autre côté, la géothermie est une source très fiable parce que c'est une des énergies renouvelables qui n'est pas affectée par le climat. L'ADEME est naturellement le partenaire privilégié de la région dans toutes ses actions sur les énergies renouvelables. Bien sûr, les territoires d'outre-mer sont un Terrain d'action très important pour nous parce qu'ils doivent être exemplaires en matière de maîtrise de l'énergie. Et donc pour nous, il était tout naturel de nous engager aux côtés du Conseil Régional de la Guadeloupe pour promouvoir le développement de la géothermie et la maîtrise de l'énergie dans les îles de la Caraïbe. Aujourd'hui, nous avons un contexte de fort volontarisme du Conseil Régional de la Guadeloupe. Il y a un élément supplémentaire depuis peu, c'est que la loi de transition énergétique qui a été votée cet été, fixe comme objectif à tous les territoires Outre-mer d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Pour Bouillante, lorsque l'aventure débute dans les années 60, c'est bien à l'initiative du BRGM. Et c'est cet établissement public qui lance les premiers forages d'exploration. Cette centrale n'a pu se développer que parce que l'ADEME a accompagné bien sûr les travaux scientifiques, techniques et ensuite industriels. La géothermie est une chance pour la Guadeloupe et pour les autres îles des Caraïbes. Pour la développer, il faut cependant être très vigilant que celle se fasse dans les conditions d'un développement durable. Durable, ça veut dire s'occuper d'une bonne intégration environnementale, d'une bonne intégration sociétale, et donc il faut travailler sur ce sujet. Une visite de terrain a été organisée sur le site de la centrale géothermique à Bouillante. Ce qu'ils viennent chercher, c'est sans doute de pouvoir tenir la centrale entre les mains. Parce qu'on parle beaucoup de la centrale et bien souvent on ne la connaît pas. Donc ceci permettra donc à ces gens, qui sont globalement des spécialistes, en plus de savoir qu'elle existe. Et tourne. La prochaine étape d'extension de la centrale est dénommée B3. Elle exige au préalable non seulement la mise en place des fonds, mais aussi une démarche très pédagogique auprès de la population. « Les travaux sur B3 ne sont pas engagés. Ils sont directement liés à l'ouverture du capital, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est en train de se faire de façon extrêmement concrète. Nous aurons les moyens nécessaires pour développer ce chantier qui est quand même un chantier de l'ordre de 75 à 80 millions d'euros, qui pourrait raisonnablement voir le jour 2020-2021. » Une évolution spectaculaire si on la compare avec la production actuelle. Actuellement, nous avons à peu près 15 mégawatts bruts en puissance installée. On peut sur B1, B2 aller jusqu'à 20 MW. Donc nous allons y travailler et l'on pourrait doubler avec B3. Donc ce site bouillante, là où nous sommes, là où on pourrait être demain, pourrait flirter avec les 40 mégawatts installés. L'autonomie énergétique, c'est l'ambition de la région Guadeloupe. Et elle peut prendre exemple sur El Hierro la plus petite île des Canaries, qui est en passe de devenir une île entièrement autonome. En parallèle, la révolution, c'est aussi dans les nouvelles technologies, comme l'installation de la Wi-Fi dans nos lycées. Eric Tessane a créé sa structure à Basser voilà 18 ans. Et depuis, il n'a eu de cesse de se spécialiser dans les services informatiques, bureautiques, réseaux et aujourd'hui compte une quarantaine de salariés. Dans cette salle de hotline, Plusieurs téléopérateurs ont la charge de réceptionner toutes les demandes en cas d'incident, par mail, téléphone, SMS ou fax. Le lycée a notre numéro indigo, donc il peut nous appeler directement par téléphone depuis le numéro de notre hotline. Euh, Aujourd'hui nous avons développé un, un outil de supervision qui nous permet d'intervenir avant même que le lycée nous prévienne. Donc on sait à l'avance quand il y a une panne, ça nous permet d'être un petit peu plus réactif. C'est aussi à cette structure que la région a confié le marché de la distribution des ordinateurs portables à tous les élèves de seconde. Nous sommes en relation avec les lycées de Guadeloupe depuis 2013, donc partenaire de la région Guadeloupe sur divers chantiers, dont le déploiement des portables lycéens depuis 8 ans déjà, et le déploiement depuis 2013 sur les, le réseau Wi-Fi dans les lycées. Nous sommes en train de déployer quatre autres lycées, il reste à déployer quatre autres. Nous sommes allés poser la question au proviseur du lycée Yves Le borne de Sainte-Anne. La Wi-Fi est installée depuis un an et demi. Est-ce que ça a changé la vie du lycée Ça, c'est clair. En tout cas, c'est clair que installer la Wi-Fi dans un établissement scolaire, c'est quelque chose d'agréable. Surtout quand euh, cette Wi-Fi s'accompagne du débit nécessaire pour pouvoir l'utiliser et notamment nous avons bénéficié de la fibre optique puisque vous savez la commune de sainte anne est donc l'une je crois des rares communes à l'avoir et fibre optique plus wifi intégral c'est quand même ça change la vie de l'établissement. La présence de cette Wi-Fi est d'autant plus importante que dans la partie des bâtiments préfabriqués, le filaire ne passait pas jusqu'alors. Et désormais, l'établissement répond à une exigence gouvernementale. Avoir aujourd'hui la possibilité de donner des informations, je dirais en temps... Euh, à temps réel, pour les parents, pour les élèves et pour l'organisation de l'établissement, quelque chose de très important. Les enseignants euh, doivent être totalement impliqués pour mettre en place toute euh, une panoplie d'outils. Et notamment, euh, aujourd'hui, nous sommes totalement dématérialisés, donc nous utilisons que les mails. Il a fallu, à un moment donné, euh, mettre en place... Euh, je dirais développer l'information. Et un des éléments que nous avons, c'est cet écran dynamique où tous les matins, il est prévu donc sous forme de bande passante et ils ont devant eux l'information du jour, à savoir tel professeur est absent aujourd'hui. Toutes les informations utiles sont données aux enfants tous les jours par ce biais. Avec 95% de réussite au bac cette année, le proviseur est ravi d'avoir rejoint le peloton de tête. Gischovino, quant à lui, est CPE depuis une dizaine d'années au sein de ce lycée, et il a naturellement vécu cette révolution Wi-Fi. Ça nous apporte donc un confort, on va dire, donc au niveau donc du travail. Le confort consiste donc en la lisibilité, traçabilité, et aussi donc en la, en la rapidité, c'est-à-dire qu'on peut euh, joindre les parents beaucoup plus facilement, euh, on peut travailler avec les élèves donc beaucoup plus facilement également, par l'intermédiaire donc d'un certain nombre de logiciels. Alors En Guadeloupe, nous avons eu la, la, la chance d'avoir le conseil régional qui nous a confié une mission très importante puisqu'il a fallu euh, pour la région euh, équiper euh, l'ensemble des lycées d'une solution Wi-Fi euh, sécurisée euh, à disposition des, des enseignants et des étudiants euh, qui, euh, qui a vocation justement à les connecter. C'est également un outil qui va permettre aux, aux parents d'élèves d'être en communication avec les enseignants, de savoir effectivement quelles sont les notes de, le, de, de, leur, de leurs enfants, euh, de suivre effectivement la scolarité euh, c'est vraiment un outil de communication euh, entre euh, les différents les différents corps, l'enseignant, l'élève et le parent. Le fameux ProNote, bien connu des parents et des élèves, est opérationnel grâce à ce réseau Wi-Fi. Mais la société est allée plus loin encore, en proposant une spécificité locale. Le conseil régional nous a, euh, nous a sollicité sur l'optimisation, puisque nous savons qu'en Guadeloupe, nous avons aussi des gros problèmes de débit Internet. Et nous avons donc mis en place une plateforme, via, nous avons fait développer en local, une, une, un portail de contrôle des accès, mais qui est, qui est également un portail d'optimisation de la bande passante. La plupart des grandes marques ont des solutions. La particularité de celle-ci est d'avoir été développée localement et donc de pouvoir s'adapter parfaitement aux besoins et au contexte qu'on va rencontrer. Mais pour offrir un tel service sur l'ensemble du territoire à une majorité de lycées, il a fallu mettre en place de nombreux points de surveillance. C'est un effort considérable qui a été fait pour doter les établissements d'une solution matérielle. Euh, il faut s'assurer également que dans le temps, ça fonctionne. Euh, nous avons donc développé une, une interface de supervision qui monitore en temps réel l'ensemble des éléments actifs du réseau et ce qui permet à tous les chefs d'établissement d'avoir un écran de contrôle. Et cela permet également au conseil régional de s'assurer que l'ensemble des établissements qui sont connectés ont effectivement un service opérationnel en permanence. Une révolution pour les établissements scolaires. Alors que 8 doivent encore être équipés de la Wi-Fi, comme le souhaite le Conseil régional, afin de donner aux élèves les conditions optimales de réussite.